Whoa! Wow! Wow! Wow! Thank you! Whoa! please, please! please. Miaou, <mets de son sang> miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou. Écoute-moi, petit, écoute-moi, gamin. Je vais te raconter comment est-ce que j'ai rencontré. Mais. je vais t'insérer la merde dans le trou de balle le prochain que je trouve. Je te le dis, je vais t'insérer la merde dans la nuit, ça. Il va y avoir du sang. J'arrêterai que le va serrer. Oh. Wow wow wow wow oh, Wow, wow. J'en ai rien à foutre, je vais gagner avec le vocodeur. Hier on a joué avec Trivia. On s'est éclaté, c'était vraiment un truc de baiser. Si j'étais animateur télé, ça voudrait dire que je suis P. Diatre Diatre Ouh. Et on remercie TOTOF 10 360 Pour les 10 à gifts Ouh. On fait tourner les serviettes Pour TOTOF Assa 2 Assa de à sa Et manger ils sont avec le collègue Ouh complètement crazy cette ambiance, complètement crazy. Oh, this is the crois qu'ils étaient guéris. Il est pas je me dis que toi si ça fait pas. Et voilà comme je commence à vider dans ses bras. Certains me comparent à Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Merde, je viens de tirer à côté. Zone cible marquée. Feu à volonté. Je vais pas, euh, si je déroule, je trappe, Aïe. Mais je, mais je viens de mettre ultra sur le bâtiment. Pourquoi il est pas mort? TK t'es qu qui T'es qui t'es qu t'es qu t'es qui Et encore je parle pas de celui qui vient du 78 Oh, la balle de snipe est pas assez loin. Tu es le droit et lui exploser le machin. Voilà que je veux le terminer, C'était vraiment un vide couille ce FTP. Est-ce qu'il est le soldat qui en approche Tu l'as pris pour une sacoche, tu l'as pris pour Valoche. Se transcule de Valoche. On l'appelle Valérie. Oh TK, tu t'as encore pris un couteau. Je te prends pour un blaireau. Sal de tête. Giaouette, cacahouette, baguette, un chinois, pourquoi est-ce que je parle des chinois euh... Je peux me lancer, paralysé, je commence à un peu chier. Oh, encore l'esprit sur TK, tu sens vraiment le caca. Elle si chaud, ça va bien. Oh non, c'est une smiley qui m'a fait tomber. C'est encore un FTP de okay. Ouais Il est en train de tryharder, je vais tomber ici. Il m'a pris pour un joli. Et en fait, je vais juste lui montrer mon zizi. Ouais. Toi je tape dans la glotte. pas de remote. Je commence à bourrer. J'ai qu'une envie, c'est le faire dégueuler. Ouais. Ok. Vous l'avez entendu, le smiley. Ok, moi bon, si je l'entends me tirer, je pense que je vais placer le Bessie ici. Oh, le smiley t'a sauvé. Qu'est-ce que je viens de me faire Je crois que je viens de me faire tout vous Le smiley a tiré 50 balles, puis deux balles à côté qui ont connecté. Et ces deux balles à côté suffisent suffit pour te tuer. Là mon but c'est juste d'aller acheter à... Ok, ça va pas décimer C'est bientôt l'heure de la résurgence Il n'y aura plus de seconde chance C'est bientôt l'heure de la résurgence Sûrement pas l'heure de s'échapper L'heure de se réapprovisionner L'heure de se réinventer Je dois m'échapper On me prend pour Scofield Alors que pour de vrai je suis juste Euh... J'ai oublié son pseudo les mecs, faut t'escalader, je clique sur le bouclier, la para est partie, je change d'arme, Rendez-vous avec ton lit, ok ouais, est-ce que tu fais fuir en Italie C'était la seule à en I, Droite de brouillage, tombé, 13 remain, 14 kills, chou à chou, dit tout ce Ok, capteur cardiaque. Couteau de lancé dans sa tête de FDP. Il va sûrement commencer à se rechiller. Oh c'était bot Alex. Je te dépaisse, Alex. Tiens, prends mon couteau. Je sais qu'est-ce qui joue balle par balle. Viens, viens bien, viens, viens, bien, y a y Y d'autres personnes sur la bien, Il y a Je demande une reconnaissance immédiate. Le drone survole la zone des opérations. Pouah! Chipsignon! Vous êtes dans le top 5. La victoire vous tend les bras. Moi je t'ai pas vu en train de sniper, FDP, tu vas te contourner et ce mec va te violer. Mm. Mm. Wow! C'est le final touch, Ciao to H1, maybe for the dream, maybe ciao. Ciao can stay alive, ciao just can do it. Ciao, is a dream Ciao a dreamer Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Ça veut pas exécuter Ça veut pas exécuter, je le jure Non mais j'ai pas de plaque J'ai pas de plaque et je sais pas où il est. Non Non Non J'ai tiré 4 balles dessus. J'ai tiré les 4 balles dessus. Aucune est passée gros Elles ont rien fait Elles ont pas fait de dégâts parce qu'il est niveau 30 Elles ont pas fait, fait de dégâts parce qu'il est niveau 30 Je te merde Oh yeah